Des scientifiques ont affirmé récemment que le lapin de Pâques n'existait pas. Encore une excuse pour nous priver de chocolat La suite de nos informations. Si, une période de confinement semble durer une éternité, c'est très simple. Prenez votre mal en patience et ne sortez sous aucun prétexte. Eh, hey, je suis content, le lapin de Pâques va passer. Pas de lapin cette année, monsieur Gluziki. Rentrez chez vous. Sinon, j'appelle le lapin. Bah, vous venez de dire pas de lapin et... Eh bah, paf ah, qu'est-ce que c'est Le la ton lapin. Gentil. Si vous ne rentrez pas, monsieur Gluziki, il va vous bouffer comme cet arbre. Tout, tout le lapin Rentrez chez vous. Et pourquoi un lapin bleu C'est parce qu'on lapin. Ah, D'autres questions, Monsieur Gluzicki Où vous voulez que j'envoie les cloches Non, ça va, ça va. Joyeuse Pâques Ah bah ben, si Noël se passe comme ça, ça va être quelque chose. J'ai dit pas de cette année, Monsieur Gluziki. Pas de quoi Pas de. Oui mais pas que. Y a... Restez chez vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monsieur Gluziki.